Total Professeur Associé est une association à but non lucratif qui regroupe 250 personnes qui sont des personnes soit retraitées, soit encore en activité dans le groupe Total. Nous proposons bénévolement des cours aux écoles et universités sur différentes thématiques du monde de l'énergie, sur l'ensemble des métiers de l'entreprise, qu'ils soient techniques, ressources humaines, économie. Nous intervenons en France, mais aussi à l'international, dans plus d'une vingtaine de pays où tous nos professeurs partagent leur savoir-faire et leurs expériences. En mars 2020, face à la pandémie Covid-19 et afin d'assurer la continuité de nos programmes, nous avons décidé de proposer une offre de formation à nos adhérents, afin de les préparer à donner des cours à distance. Nous avons mené cette opération en nous appuyant sur Academy. Cette formation consiste à assurer la montée en compétence des professeurs dans la prise en main des outils digitaux pour animer dynamiquement et efficacement leur classe virtuelle ou leur intervention à distance. Nos adhérents, à de rares exceptions, n'avaient jamais animé de classe à distance et avaient un niveau de connaissance du digital très hétérogène. L'offre de formation créée est une offre qui permet de répondre aux besoins immédiats des professeurs tout en prenant en compte le contexte de la demande son urgence, ses contraintes techniques, ses modalités pédagogiques, tout cela dans un laps de temps limité. Alors, ils pourront ainsi prendre en main les outils digitaux selon leur rythme, adopter les bonnes pratiques pour une meilleure gestion des classes virtuelles, s'ouvrir à l'animation des cours à distance et proposer des vidéos. Et bien sûr, bénéficier d'un helpdesk et d'un soutien au démarrage des cours. Alors, les résultats que nous avons obtenus sont de l'ordre d'une soixantaine de professeurs ont été formés depuis mars 2020. Quelques 500 demi-journées de cours à distance ont été assurées, dont certaines à l'international, en Chine, au Kazakhstan, au Mexique, en Belgique, en Bulgarie, par exemple. L'utilisation de retours d'expérience en temps réel pour améliorer nos processus a été fait régulièrement. Et la participation à des coachings à distance, à des jurys, à des suivis de projets, ont permis aux universités de continuer à fonctionner. Nos partenaires académiques ont été particulièrement satisfaits de ce que nous avons pu leur apporter et nous avons ainsi maintenu le lien avec eux et de fait, les étudiants ont pu terminer leur cursus malgré la pandémie actuelle.